Bien, voilà. Euh, maintenant, je vais vous parler des grilles de conception. Donc, on se trouve ici, en, au début de la conception de notre nouvelle application, devant une page blanche, et on va commencer par placer quelques objets euh, sur notre page. Bon, on va commencer un peu au hasard. On va mettre une en-tête. On va mettre une paragraphe. Et hop, et vous voyez le guide qui apparaît, qui me permet de placer le paragraphe bien aligné sur l'entête. Ensuite, une rectangle, et hop. Ah, voilà. Et gris. Hop, hop, hop. voilà, très pratique tout ça. Alors, euh, ces guides dynamiques, c'est très pratique, mais en même temps, ça ne nous permet pas de donner vraiment une unité visuelle à l'ensemble, et surtout une unité visuelle à toutes les pages de l'application. Alors, ça peut sembler relativement sans importance, mais en fait, cette unité visuelle de la structure de vos pages, ça va les rendre plus compréhensibles, euh, plus faciles donc à utiliser. C'est un effet probablement inconscient, en général on, on ne le remarque pas, mais si on a une unité visuelle dans de l'ensemble des pages de l'application, et eh bien ça rend l'application elle-même plus facile à utiliser, plus agréable à utiliser. Euh, D'ailleurs, les webdesigners en général, et les graphistes également qui travaillent sur les maquettes papier, mise en page papier, ont eux-mêmes ce genre de technique, ils utilisent toujours une grille de conception, c'est-à-dire que on place sur la page une grille qui est composée de colonnes avec des gouttières entre les colonnes et ensuite on place les composants de la page par rapport à cette grille Alors, comment on fait ça dans Axure? En fait, C'est extrêmement simple Vous allez dans disposition et vous voyez, vous avez une option grille et repère et ensuite créer les repères. Et vous voyez que euh, vous pouvez choisir le nombre de colonnes, la largeur des colonnes, la largeur de la reliure, c'est-à-dire ça c'est les gouttières, et puis les marges qui viendront se placer euh, à gauche et à droite de chaque page. Et vous avez déjà des valeurs prédéfinies par exemple, alors une grille sur 1200 avec 12 colonnes, ben tiens, on va choisir ça. Vous voyez qu'il met ça automatiquement. Et maintenant, quand je clique sur OK, hop, voilà, euh, j'ai mes colonnes bien placées. Et donc, qu'est-ce que je vais faire et eh bien, je vais placer mes objets... Par rapport aux colonnes, toujours par rapport aux colonnes, on ne va jamais dépasser sur les gouttières, déborder sur les gouttières. On peut prendre plusieurs colonnes pour, une, pour, pour un objet, mais on ne va jamais laisser un objet euh, qui arrive par exemple ici sur euh, une gouttière et arrêtant sur une colonne, encore moins comme ça. Donc, celui-là par exemple, on va le déplacer comme ça. Ok. Et puis, ce rectangle, il ne va pas apparaître n'importe où, n'importe comment. Et hop, on va le placer comme ça. Et on va réduire sa taille pour placer sur deux colonnes. Et voilà. Donc, ça, ça nous donne une... quelque chose de visuellement plus satisfaisant. Et en plus d'ailleurs. Ça rend la vie plus simple, parce que ça vous donne une structure déjà pour votre page. Vous êtes moins confronté à ce phénomène de, de page blanche. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai utilisé euh, ce menu « Créer repères », on va créer le repère, vous voyez que « Créer un titre de repère globaux ». Donc, euh, ça, ça veut dire que j'ai créé mes repères sur toutes les pages. Toutes les pages ont les mêmes repères. Alors, ça, ce serait très bien pour mon application, parce que ça veut dire que ça va avoir une unité. Oh, il se peut que sur certaines pages, vous ayez besoin de repères spécifiques pour la page. Et ça aussi, c'est très facile à faire. Vous pouvez avoir des, des repères un peu particuliers. Vous pouvez les placer individuellement, juste en faisant glisser les poser à partir du haut ou à partir de la gauche par exemple. Voilà. Enfin, juste une dernière chose, c'est que ce qui peut être très embêtant, c'est que vous pouvez trouver par hasard. Hop Je croyais que j'allais déplacer un objet, et à la place j'ai déplacé ma grille. Donc ça on veut éviter. Pour éviter ça, je fais un CTRL Z. Je remets ça en place, parce qu'en fait, euh, placer les grilles et les guides, ça marche un peu de la même manière que placer les, les objets. Ces grilles seront gardées avec votre projet, vous pouvez les... comme vous venez de voir, un CTRL Z, ça va défaire l'action. Mais ce qui est plus simple, c'est que dans la disposition, je reviens de nouveau, dans grilles et repères, et je, dis, je vais brouiller les repères. Donc, je clique là-dessus, et maintenant... Oui, hop, oh. rien à faire. Je ne peux pas les bouger. Bon, ça veut dire évidemment que si je veux enlever ces repères ici, bah, il faut que je déverrouille les repères et euh, ensuite que je les remette en place une fois que j'ai enlevé la grille. Alors voilà pour la grille. Je ferai une autre petite vidéo euh, pour vous parler des grilles en mode responsive web design. Mais ça c'est un peu plus compliqué. On y viendra plus tard.